Voilà, je lance la risquement Très bien. Voilà, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous venez de la tangle de la bouche de celui qui nous rassemble ici ce soir, Ivan Saltanov, le monsieur qui a eu les génieuses idées, qui a eu le courage qui nourrit le rêve d'apporter une solution au monde. Et c'est lui qui nous réunit ici ce soir, c'est lui qui vous dit bienvenue, c'est moi qui vous dis bienvenue en son nom parce que oui, en tant que partenaire national, je suis le démembrement de sa personne ici au Cameroun et c'est un plaisir pour moi d'être encore là ce soir pour partager avec vous des informations sur ce projet, des informations sur ce qui se passe dans le monde, des informations sur voilà, les idées qui animent de nombreux entrepreneurs en l'instar de Ivan Santanov pour la création de ce projet. J'ai envie de dire encore un bonsoir particulier à Mme CD Passy, qui est là euh, depuis euh, 20 heures. Je pense qu'elle s'est louée à 20 heures au moins 2 minutes. C'est la première personne à s'éloigner ce soir. Sauf que ce nom ne me semble pas familier. Je semble le voir pour. Euh, C'est un nom que je semble voir pour la première fois. Euh, pour la première fois, euh, voilà. Ce, alors là, je vais particulièrement, je vais ouvrir le micro, euh, voilà, pour vous donner la possibilité. Si vous voulez ouvrir vos micros et parler, j'ouvre les micros. Donc, je disais, c est, c est, ça me semble être la première fois que je vois Madame Cindy code. Se connecter. Je pense aussi que euh, Mme Salou Batili-Nicole, qui est là ce soir aussi, son nom ne me semble pas familier. Je pense que c'est aussi la première fois. Écoutez, si je me trompe, pardonnez-moi, mais si c'est effectivement la première fois que vous vous connectez, bonsoir, mesdames, bonsoir. Je suis très content de, de vous avoir en ligne ce soir pour ces moments d'échange. Sentez-vous à l'aise, vraiment. Si vous êtes là ce soir, c'est que je voudrais vous présenter euh, quelque chose. Je voudrais vous présenter un projet. C'est un projet. Voilà. C'est le projet de ce monsieur. C'est un projet de création d'entreprise. C'est un projet d'investissement. C'est un projet de joint venture. C'est un projet de, de capital risque. C'est un projet sur lequel euh, nous croyons. C'est un projet qui nourrit l'ambition, comme vous avez pu l'écouter tout à l'heure, de d'apporter au monde des solutions. Et je suis sûr, Madame Cindy, je suis sûr, euh, euh, euh, je suis sûr que vous avez, vous nourrissez quelque part, hein, comme d'ailleurs mon ami Gédéon qui est là ce soir, mon frère Gédéon, bonsoir très cher frère. Je suis sûr, Madame Cindy, je suis sûr que vous aussi, vous nourrissez un jour. L'envie d'aider le monde, l'envie de, de contribuer, de laisser quelque chose qui peut aider les gens à mieux vivre. Je suis sûr que si je vous pose la question, Madame Salou, est euh, quels sont vos rêves pour ce monde? Je suis sûr que dans tout ce que vous allez me lister, on va retrouver quelque part une volonté pour vous de, de, de mettre en place, de créer quelque chose qui peut aider les autres à se sentir bien, qui peut aider les malades, par exemple, à à mieux préserver la santé. C'est quelque chose qui est inné en l'homme. L'homme aime aider, l'homme aime faire du bien. C'est vrai que les gens disent « l'homme est méchant, l'homme est mauvais ». Non, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pervers de nature. C'est vrai, quelqu'un m'a dit « la Bible dit que le cœur de l'homme est plein de méchanceté ». Mais non, nous, nous pensons aujourd'hui que la nouvelle création divine est elle, elle est pleine de bonté et vous, vous avez certainement, vous êtes cette créature, ces personnes-là qui avaient besoin d'aider les autres. Et voilà, c'est un projet où nous voulons nous mettre ensemble pour nous aussi faire quelque chose, créer quelque chose, euh, euh, euh, laisser dans ce monde un outil qui va aider les personnes à mieux vivre. C'est l'ambition que nourrit euh, Ivan Satanov je vous prie, une fois de plus, de l'écouter pour deux minutes seulement, écoutez-le attentivement et après quoi, on va rentrer dans le vif du sujet de ce soir et je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est que ce projet et je répondrai à toutes, à toutes vos questions. Écoutons Yvan Seltanov, celui qui nous rejoint ce soir sur ce projet et nous nous parlons, nous nous parlons juste après. Bonjour les amis, je m'appelle Ivan Seltanov. Je suis fondateur de l'entreprise MLC Engineering.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 Devenez membre de notre équipe. Bienvenue les amis. Voilà, devenez membre de notre projet, rejoignez notre équipe. Telle est la demande que formule clairement Ivan Saltanov à travers cette vidéo. Oui, parce que en fait, il a l'idée, l'idée qui est celle de, de créer un équipement un système qui va permettre aux diabétiques de pouvoir surveiller le niveau de sucre dans le sang. J'ai envie de vous poser les questions à vous qui êtes en ligne. Est-ce que vous connaissez autour de vous quelqu'un qui est diabétique? Est-ce que vous connaissez autour de vous quelqu'un qui est diabétique? Est-ce que vous savez que ces personnes qui sont diabétiques ont un gros problème au quotidien? Leur gros défi au quotidien, c'est de s'assurer que leur niveau de sucre est auto-normal. Ça veut dire que ce qu'ils font au quotidien, c'est d'éviter de manger, de boire, bref, de toucher à tout ce qui peut augmenter leur niveau de sucre. Parce que déjà, ils sont dans des proportions de sucre anormales dans leur sang. Et au quotidien, manger ou alors se laisser aller à des habitudes qui exposent leur glycémie est quelque chose qui peut leur être fatal. Vous savez, dit que leur vie se trouve sur le fait que aussi longtemps qu'ils vont garder leur taux de sucre à un niveau normal, ils peuvent aspirer à vivre longtemps. Donc, vous comprenez que le gros défi que les malades diabétiques ont chaque jour, c'est de surveiller leur niveau de sang dans le sucre. C'est de savoir que, ok, maintenant que je m'en vais à table, maintenant que je m'en vais au restaurant avec mes amis, maintenant que je m'en vais euh, euh, euh, à cette fête très importante, maintenant que je veux me faire plaisir, maintenant que je suis au bord de la route en train de vouloir manger X ou Y, est-ce que ce repas ou alors est-ce que mon niveau de sucre dans le sang actuel me permet de faire cela et ça, c'est quelque chose que beaucoup de diabétiques ne parviennent pas à gérer. Pourquoi Parce que, un, ils n'ont pas d'équipement qui leur permet de contrôler le niveau de sucre en permanence durant toute la journée, ça c'est deux D'autres qui connaissent là où se trouvent ces équipements n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir les acheter. Et quand bien même ils peuvent acheter ces équipements, il se trouve que ces équipements ne permettent qu'une surveillance momentanée. Donc, c'est un problème crucial pour lequel Ivan Santano voudrait que nous nous mobilisions ensemble, voudrait rassembler le maximum de personnes dans le monde. Parce que, écoutez-moi, il ne s'agit pas uniquement de l'Afrique. Non, il ne s'agit pas uniquement du Cameroun. Il ne s'agit pas uniquement de l'Afrique. Il s'agit de tout le monde. Le message que vous venez d'entendre, il a parlé en russe parce que c'est un russe. Il y a eu une traduction en, ang... en français. Si vous allez dans le site, vous allez voir qu'il y a la traduction en anglais, en espagnol, en turc, en indien, en japonais, en chinois, en allemand, en bref, en plusieurs autres langues. Donc, il appelle à une grosse mobilisation. Il voudrait rassembler une équipe d'ingénieurs et d'investisseurs capables ensemble de réaliser ce projet. Celui de fabriquer et de vendre dans le marché international un système qui permet de surveiller de manière permanente la glycémie dans le sang. C'est important parce que c'est un problème qui touche aujourd'hui plus de 500 millions de personnes dans le monde. Il y a actuellement, moi je vous parle selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, il y a actuellement plus de 500 millions de malades de diabète dans le monde. Et ça c'est les les malades dépistés. Sans compter qu'il y a encore 200, plus de 200, 000, 200 millions d'autres potentiels malades. Donc vous comprenez que sur pratiquement 7 ou 8 milliards d'habitants, qu'on ait un demi-milliard de malades diabétiques, vous comprenez que c'est suffisamment grave. Écoutez, moi, je travaille dans le domaine de la santé, euh, dans, le, dans le domaine de la santé biocellulaire, et je reçois tous les jours des malades diabétiques. Même aujourd'hui, après quelqu'un qui m'a contacté depuis de l'Europe, pour me dit qu'elle souffre de diabète de type 2. Donc, c'est un malade qui est crucial. Et en plus de ça, j'ai compris encore pourquoi est-ce que Ivan Saltanov tient beaucoup à ce projet. Parce que étant en Russie, puisque je l'ai rencontré à Moscou, j'étais avec toute mon équipe en août 2022 à Moscou, nous l'avons rencontré, on a dû constater que les Russes mangent énormément sucré. Donc ça montre à quel point le diabète est prévalent en Russie. Et il nous avait d'ailleurs dit que son marché, l'un de ses marchés majeurs, c'est celui de la Russie. Et les autres marchés à l'international. Donc, vous comprenez que c'est une crise mondiale. C'est un problème qui est sérieux, Madame Sende. C'est un problème qui est sérieux pour lequel Ivan Saltanov et moi, aujourd'hui, ce soir, à travers ma voix, je vous dis venez ensemble, on se met, on réalise ce projet. Est-ce que vous me suivez, euh, Madame Salou Venez ensemble, on réalise ce projet. Ivan Saltanov a les idées. Ivan Santano veut avoir autour de lui des gens qui peuvent lui apporter un peu de leurs moyens afin qu'ils réalisent ce projet et ensemble, ils deviennent les copropriétaires de cette entreprise. Donc, il s'agit de créer une entreprise qui va développer des capteurs. Je vais vous montrer l'image tout à l'heure ou alors vous voyez l'image en fond d'écran derrière moi des capteurs de surveillance continue de la glycémie. Il existe déjà certains capteurs sur le marché. Regardez, voici quelques exemples des capteurs les plus vulgaires utilisés sur le marché. Sauf que ces capteurs-ci ne, ne, cap, ne, ne font pas la surveillance permanente. C'est des surveillances périodiques. Ça veut dire que peut-être tous les 14 jours, tous les 10 jours, tous les 15 jours, tous les 20 jours, tous les 100 jours, le malade va à l'hôpital, se fait prélever son sang, ou alors s'il a cet appareil chez lui, il se fait prélever son sang et mesure ou teste ou apprécie, évalue le niveau de sucre dans son sang. Donc, ça veut dire que c'est des tests périodiques. Or, entre 14 jours, c'est-à-dire que s'il surveille aujourd'hui et qu'il doit re -surveiller 14 jours, entre 14 jours, il vit, il mange, il boit, il fait des choses qui peuvent lui être fatales parce que pour peu que le sucre peut monter drastiquement, ça peut être fatal pour un diabétique. Donc l'idéal c'est d'avoir des capteurs qui à chaque moment, en, en temps réel communiquent au malade son niveau de sucre. Ça fait qu'il est capable en temps réel d'agir pour contrôler son taux de sucre. Donc c'est un besoin réel, surtout que ces capteurs qui existent sont coûteux c'est les capteurs qui vont jusqu'à 80 dollars, 80 dollars plus de 50 000 francs CFA. Est-ce que vous vous imaginez pour une durée approximative de 10 à 14 jours Or, ce que nous allons mettre sur le marché comme capteur sera moins de 15, moins de trois fois, trois fois moins que le prix de ces capteurs périodiques. Donc, notre capteur 1 sera permanent, sera un capteur qui suivait de manière permanente. 1. Ça veut dire que sur ce plan-là, il est déjà meilleur par rapport à ceux qui existent. Deuxièmement, il sera trois fois moins cher que ceux qui existent déjà. Et quatrièmement, il permettra même de connecter sur vos smartphones. Et même de pouvoir vous mettre en relation avec éventuellement votre docteur, votre médecin qui lui aussi, lui aussi pourra avoir en temps réel les informations sur votre santé. Donc, vous comprenez que c'est un projet qui a une demande réelle, c'est un projet qui a une, un avantage concurrentiel réel, c'est un marché qui est très ouvert. Écoutez, est-ce que vous savez que les concurrents actuellement sur le marché ne parviennent même pas à couvrir 10% du marché, de la demande du marché? Ils ne parviennent même pas. Ils, déjà, ils vendent énormément de, de, de, de capteurs, mais ils ne parviennent même pas à satisfaire 10% de la demande. Ça veut dire qu'il y a un marché qui est totalement ouvert pour notre produit. Ça veut dire que c'est un produit où le marché, on ne va pas aller chercher le marché. Le marché est là. Le marché demande, en fait. Les patients demandent avoir un capteur qui va leur permettre de le surveiller de manière permanente. Le, le, le, les patients demandent d'avoir des capteurs accessibles, des capteurs sophistiqués. Donc, il y a un véritable marché. C'est pour vous dire à vous qui êtes potentiellement des investisseurs qui aimeraient savoir est-ce que c'est intéressant. J'ai envie de vous dire que oui, c'est intéressant. Ce projet est intéressant. Il y a une véritable demande. C'est un produit qui va se vendre. Parce que vous allez voir, je vais vous parler tout à l'heure de l'objectif de vente. Mais vous allez vous rendre compte que cet objectif de vente, qui est déjà costaud, regardez, l'entreprise prévoit, souhaite, objectif de vendre, d'avoir un portefeuille de 1 million de clients. 1 million de clients sur les 5 ans qui arrivent, sur les 10 ans même qui arrivent, 1 million. Est-ce si que vous vous rendez compte? Il y a 540 millions de malades. Mais notre entreprise dit qu'elle ne veut que 1 million. Pourquoi que et les 1 million, là même seulement, c'est déjà énorme. Une, un énorme marché, une énorme demande. Mais est-ce que vous savez quoi 1 million de clients, à Moscou seulement, à Moscou, là où le centre va être construit, 1 million de clients, Moscou est capable de donner à l'entreprise ces 1 million de clients. Imaginez maintenant qu'on quitte de la Russie, on sort de Moscou, on va dans les autres villes de la Russie, mais on quitte la Russie, on vient en Afrique, on va au Cameroun. On va en Côte d'Ivoire, on va au Sénégal, on va au, au Gabon, on va au Mali, au Togo, au Bénin, en Afrique du Sud. On quitte, on va en Asie, on va en Chine, on va au Japon, on va en Thaïlande, on va partout là, on va, on va en Amérique. Imaginez le marché que ça peut donner. Oui, parce qu'ici, au Cameroun, souvent, lorsque je l'ai rencontré, Ivan s'attendre. je lui ai dit « Mais un million de clients, tu veux seulement un million ?» de que oui. Les calculs qui ont été faits sont tels qu'avec un million de clients seulement, les, nous qui sommes les investisseurs, on est tranquille, on est pénal. Non seulement on a un marché qui est important, mais les revenus sont importants. Je dis, mais un million de clients, moi au Cameroun seulement, au Cameroun, il y a près de 26 millions d'habitants. Dans les 26 millions, même si je dis seulement que 10% de la population est diabétique, ça veut dire qu'il y, y a plus de 2,5 millions de diabétiques. Ça veut dire que moi, seul le Cameroun, si je, je me concentre pour travailler dans les hôpitaux, dans les pharmacies, dans les, les, les supermarchés, que ça un peu partout, au Cameroun seulement, je suis capable d'avoir même les, 5, les 1 million de clients là. Ou même, OK, peut-être 500 000 clients. Ou même, OK, 250 000 clients. Mais si moi, au Cameroun, j'ai 250 000 clients au Gabon, et c'est en Afrique, ça veut dire qu'en Afrique, on est capable d'avoir 2 millions, 100 millions. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est devant un business qui a un potentiel phénoménal. Et mon frère, c'est un business qui a un potentiel phénoménal. Eli, bonsoir, bienvenue. Donc Ce business a un potentiel, c'est un une entreprise, c'est un projet qui a un potentiel phénoménal. Maintenant, écoutez-moi bien, Madame Salou. Il se trouve que ce capteur que l'on veut fabriquer, c'est notre premier projet, mais ça ne sera pas le seul projet. Parce que le centre d'ingénierie que l'on va construire, que l'on va créer et que l'on va multiplier dans les pays, parce qu'en fait, il faut que je vous dise, le centre ne sera pas seulement en Russie. Il y aura des, des unités de production dans les pays. Et je suis déjà en train de me positionner pour qu'au Cameroun, on ait une unité de production parce qu'il y a énormément de malades du diabète au Cameroun. Donc, il y aura ces, ces unités donc de production auront l'objectif, certes, de, de, de produire des capteurs, mais dans l'avenir, de produire d'autres équipements de santé. Donc, il y a d'autres équipements de santé qui vont être produits. Par exemple, des équipements de santé, par exemple, liés au cœur, liés au cerveau, liés au foie, liés à l'appareil digestif, liés au rein par exemple, liés à l'appareil génital. Donc, c'est tout un business potentiel. C'est tout un marché qui est ouvert. Je vous assure, c'est énorme. Aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas encore ça, c'est tout petit, mais lorsqu'on en discutait, on en parlait de, de ce qui va se faire, de ce qui arrive, dans les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, c'est juste énorme. Et je vous en prie, vous qui êtes là ce soir, ne me dites pas que, ou est-ce que, est que dans 10 ans, je serai encore en vie, pensez à vos enfants, Madame Sende. Je sais que vous êtes une maman, vous avez déjà un certain âge. Mais pensez, vous, je sais à quel point certainement vous aimez vos, vos enfants, vous aimez vos petits-enfants, vous aimez votre famille, mais l'idée c'est qu'en rejoignant un tel projet, vous les embarquez dans une aventure où des années après, même si vous n'êtes plus de ce monde, même si nous ne sommes plus de ce monde, on laissera à la progéniture derrière nous, à la prospérité derrière nous, un projet qui va les aider et qui va aider le monde. Madame Salou, ce soir, l'envie est une habitude de ces présentations. Mon, mon, mon frère Géleon qui est là, il est, il est là presque tous les mercredis, il comprend ce que c'est et il sait que, il comprend la profondeur de ce que je suis en train de dire. Donc c'est vraiment un centre d'ingénierie qui va être démultiplié dans les pays avec l'objectif, avec la vocation de produire des équipements divers de santé. Donc c'est un projet vraiment multiforme. Donc, notre premier projet, comme je vous disais, ce sera ce capteur-là. Et croyez-moi, ce capteur a un marché. Regardez à quoi est-ce qu'il va ressembler. Ce sera un petit appareil qu'on va fixer ici, quelque part, sur le bras, de manière à ce que ça ne se voit pas. Vous le mettez sous votre bras, dans votre habit, personne ne le voit. Et il communique avec votre téléphone, avec votre smartphone. Et il vous renvoie en temps réel les informations sur le niveau de sucre que vous avez dans votre sang. Ça fait qu'à tout moment, vous savez que, OK, non, là, maintenant, mon niveau de sucre est haut. Je ne dois pas boire de jus. Je ne dois pas manger sucré. Là, mon niveau de sucre a baissé. Je peux me permettre de prendre une bouteille de jus euh, naturel. Je peux me permettre de manger un délicieux gâteau. Je peux me permettre de manger ceci ou de manger cela. Parce que vous contrôlez. Donc, vous voyez que la vie devient simple. Et c'est ça que le monde a besoin. C'est ça que les malades ont besoin. Donc, voilà le projet pour lequel nous avons besoin de vous. Et ce, et ce message que je prêche ce soir, c'est un message qui est prêché à tout le monde entier. J'ai mes confrères dans d'autres pays d'Afrique, mes confrères dans, en Europe, mes confrères en Asie, mes confrères en Inde, qui, qui passent ce message à longueur de journée, de semaine, de mois, pour rassembler, pour parvenir à rassembler, excusez-moi, un bon nombre d'investisseurs autour de ce projet. Voilà, donc l'idée est que, Madame Salou, lorsque vous rejoignez ce projet, c'est de devenir actionnaire, c'est-à-dire que. Vous apportez votre argent, un peu de votre argent, un peu, parce qu'ici, il s'agit du financement participatif. Le financement participatif, c'est un, un, un, un entrepreneur qui invite le maximum de personnes à, leur apporter un peu de, à lui apporter un peu de leur argent, se mettre ensemble pour financer son projet. Et ceux-là qui lui apportent de l'argent deviennent des actionnaires, c'est-à-dire des copropriétaires. Ils détiennent une partie de l'entreprise. Donc, ça veut dire, euh, Madame Sende, qu'en mettant un peu de votre argent dans ce projet, vous devenez actionnaire, vous devenez copropriétaire de cette entreprise, de manière à ce que vous aurez une part, une, une part en, en, en propriété de cette entreprise. Et ça fait que cette entreprise, durant toute son existence, vous pourrez dire, cette entreprise, ça m'appartient, je suis actionnaire, je suis investisseur. Et comme vous l'avez suivi dans la... La vidéo Yvan a tournée tout à l'heure, Yvan nous a fait, vous pourrez gagner des dividendes quand l'entreprise fera des bénéfices. Et ça, croyez-moi, ne pensez pas que c'est dans, dans un avenir très lointain. Non, c'est d'ici 3 euh, ans, 4 ans, 5 ans et pour toute la vie. Et croyez-moi, ne me dites pas que mes 3 ans, 4 ans, c'est loin. Non, ce n'est pas loin. Le temps passe tellement vite, croyez-moi. Le temps passe tellement vite. Mais oui, en même temps, je ne vais pas vous dire que si vous investissez maintenant, vous allez gagner demain. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne suis pas là pour vous raconter du n'importe quoi. Non, c'est un projet d'investissement parce que l'argent que nous apportons permet à Ivan de construire les unités de, de production, de fabriquer le modèle et de commencer à le vendre. Donc, la construction, la fabrication, ça a déjà commencé, mais c'est en cours. Sauf que ça va prendre peut-être un an, deux ans pour que tout soit mis en place. D'ailleurs, il, il y a un plan de marche. Je vais parler de ce plan de, de, ce plan de création le, le, la semaine prochaine, Madame Sende. Donc, s'il vous plaît, Madame Salou, soyez là mercredi prochain à, à 20h. Je vais vous expliquer les différentes étapes de création de développement de ce projet. Vous allez comprendre que ce n'est pas si lointain que ça et vous allez comprendre toute la pertinence. Donc, ça fait que lorsque l'entreprise va commencer à générer des, des marges, nous, en tant qu'investisseurs, notre investissement va être rémunéré. Nous allons recevoir régulièrement des dividendes. Et au-delà de recevoir des dividendes, lorsque l'entreprise, beaucoup plus tard, va rentrer dans les marchés financiers, nous pourrons revendre pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le veulent, pourront revendre leurs, leurs investissements, leur part d'investissement à d'autres gros investisseurs qui, eux, vous vont rentrer dans le projet. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qui vous est proposé ce soir, Madame Salou, c'est de devenir actionnaire de cette entreprise, c'est de devenir copropriétaire de cette entreprise, en apportant un peu de votre argent, un peu. Qu'est-ce que vous pouvez, ce que vous avez, apportez-le dans ce projet. C est, c est, c est, oui, c'est un risque, il faut que je vous dise la vérité. Madame Cindy, il faut que je vous dise la vérité, c'est un risque. Parce que, comme dans tout projet, ça peut bien se passer, tout comme ça peut mal se passer. C'est risqué. Mais, vous savez, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de dire, qui ne risque rien, n'a rien. Mon ami Gideon le sait, lui et moi, nous sommes des investisseurs dans d'autres projets. Il y a des projets où ça s'est très bien passé, d'autres projets où ça s'est mal passé, Ben on a compris que voilà, c'est ça la vie. On essaie, on essaie, on essaie et le Seigneur lui-même nous, nous, nous accompagne, nous, nous bénit et nous donne la possibilité de pouvoir euh, euh, euh, réussir certains projets. Donc voilà, et c'est un projet qui a plusieurs étapes, je vous en parlerai des étapes la, la, la, la semaine prochaine en détail, mais c'est un projet particulièrement qui peut vous faire gagner de l'argent. S'il vous plaît, écoutez-moi, euh, c'est un projet qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est risqué, mais c'est ça, en fait, les bons projets, solides, la création d'entreprises. Parce qu'il s'agit de créer une entreprise. Est-ce que vous comprenez, Madame Cédé Il s'agit de créer une entreprise ensemble. Et cette entreprise, c'est notre argent qui va la faire vivre. C'est notre argent qui va la rendre productive. Et c'est la rentabilité issue de cet argent que nous allons nous partager. Et cette entreprise-là, aussi longtemps qu'elle vivra, elle sera nos propriété À nous tous dans le monde qui avions apporté de l'argent dans ce projet. Et croyez-moi, aujourd'hui, par exemple, une part d'investissement dans ce projet coûte, à, coûte à environ 0,01 C'est-à-dire que moins de 10 francs. Mais croyez-moi, d'ici cinq ans, d'ici dix ans, la valeur d'une part de cette entreprise prévisionnelle sera au moins de 1 dollar. C'est ma conviction. 10 francs aujourd'hui pour que dans 5 ans, dans 10 ans, vous soyez à, cinq, à, à, à 700 francs une part. Vous n'avez pas l'idée, mais c'est ce qui rend les gens vraiment, et, et, et, c'est ce qui donne de l'aisance financière à beaucoup de grands hommes ici leur part dans les entreprises, les actions qu'ils détiennent dans les entreprises. C'est ça qui leur donne la véritable aisance financière. Donc nous, en tout cas, moi, j'ai déjà pris le risque parce que j'ai eu le temps d'étudier ce projet, j'ai eu le temps de me déplacer, aller à Moscou, rencontrer le promoteur, échanger avec lui, lui poser toutes les questions, voir, évaluer, apprécier son expérience, sa compétence dans ce projet, et j'ai dit, je prends le risque. Je croise les doigts que ça se passe très bien. Mais je sais que c'est risqué. Ça peut aussi mal se passer. Donc, je suis préparé à tout. C'est pour ça que j'ai mis une quantité d'argent dans ce projet. Et je continue d'ailleurs de deux mecs dont je suis sûr que, voilà, même si ça se passe mal, voilà, la vie va continuer. Donc, c'est pour vous dire que c'est un projet d'investissement. C'est vrai. C'est un projet risqué en même temps. Comme tout projet, d'ailleurs. Donc, n'allez pas faire des bêtises de vouloir mettre et non, non, non. Mettez une quantité d'argent raisonnable dedans parce que ça peut mal ben, se passer. Pas parce que c'est une arnaque, non, mais parce que peut-être la gestion a été mauvaise. Toutefois, toutefois, je suis convaincu, moi, je suis convaincu que ce projet se passera bien parce que Ivan Santanor, c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un qui a déjà mis en place d'autres entreprises, telles que Solar Group, telles que My Capital. C'est quelqu'un qui est expérimenté, c'est quelqu'un qui est déterminé et c'est quelqu'un qui connaît s'entourer de, de personnes capables, compétentes, motivées. Je pense d'ailleurs à sa charmante épouse, euh, euh, euh, euh, Léna, qui travaille avec nous au quotidien. Hier encore, elle m'écrivait, on échangeait sur le projet et toutes ces autres tous ces autres collaborateurs. Donc, c'est une formidable équipe qui est mobilisée autour de ce projet. Et je suis convaincu que dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, le monde entier parlera de cette entreprise. Moi, je suis convaincu. Vraiment, je ne suis pas conseillé, mais c'est ma conviction personnelle, ça n'engage que moi. Est-ce que vous avez compris? Alors, donc, quand j'ai dit ça, vraiment, le potentiel de croissance de cette entreprise est phénoménal. Lorsque les, prix, les analyses sont faites, on, on, on, on, on, le potentiel de croissance avoisinerait les 30% de chiffre sur le chiffre d'affaires tous les mois, tous les ans autant pour moi, tous les ans. Et l'entreprise prévoit de reverser chaque année 50% des, des, des, des, des bénéfices sous forme de dividendes. C'est juste phénoménal, c'est juste exceptionnel. Et souvenez-vous, c'est un marché de, 5, de plus de 500 millions de potentiels clients dans le monde. C'est juste énorme. Vous, je, je, je, je vous ai dit que l'entreprise ne, ne, ne cible que 1 million. sur 550 millions. Ça veut dire que le marché est énorme. Le potentiel est énorme. Et si nous nous mettons tous ensemble, j'aimerais bien que nous, les Camerounais, que je ne sois pas le seul à redistribuer les produits Camerounais. Madame Sende. avec vous, avec mon frère Gédéon. Bon, mon frère Gédéon, peut-être on peut voir ça en Norvège. Comment euh, Distribuer ça là-bas en Norvège, avec l'Angrie, avec tous les autres, Madame Salou, je ne sais pas dans quel, dans quel pays ou dans quelle ville, vous nous écoutez, mais ça peut aussi se vendre dans votre pays, dans votre ville. Et vous pouvez faire partie de ce réseau de distributeurs. C'est le moment de vous positionner, Madame Salou. C'est le moment. Donc voilà, c'est de devenir investisseur, comme je vous l'ai dit. Et pour devenir investisseur, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit tout simplement de pouvoir vous rapprocher. Euh, euh, de pouvoir vous inscrire inscrivez-vous dans le projet avec un lien que vous remettra celui qui vous a invité ici ce soir vous remplissez vos informations vous rechargez votre compte en ligne, rassurez-vous celui qui, va, qui, qui, qui vous a invité va vous expliquer comment ça se passe, c'est simple c'est pas compliqué du tout, madame Sende ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué, c'est simple vous rechargez votre compte en ligne et vous achetez votre pack d'investissement et je m'en vais tout de suite hein. Je m'avais tout de suite à vous montrer les différents euh, euh, les packs d'investissement qu'il y a sur ce projet, de manière à ce que vous puissiez, voilà, vous puissiez, euh, alors moi vous puissiez vous-même vous faire une petite idée de, voilà, de ce que de ce que vous pouvez investir parce que voyez-vous, voilà, c'est voilà voici la grille des, des, des packs. Voilà, vous voyez que les investissements. Quand je dis pacte, un c'est quoi C'est une quantité de parts d'investissement que vous achetez. Une quantité de parts d'investissement que vous achetez. Et la compagnie vous donne la possibilité de payer en mensualité, en une mensualité, en dix mensualités, en quinze mensualités ou en... Cela dépendra de vos moyens, de vos ambitions, de vos voilà, de vos prévisions. Vous pouvez payer en une seule mensualité. En 10 mensualités, en 15 mensualités ou en 20 mensualités. Oui, oui, oui, c'est ça, Madame Salou, qui ne risque rien à rien. Voilà, on a déjà perdu tellement de choses dans la vie que ça ne nous a pas tué. On a continué de vivre. Voilà, mais ce n'est pas pour dire que ça va mal se passer. Moi, de toute façon, moi, je suis convaincu parce que je connais celui qui est derrière. Je l'ai rencontré, je l'ai vu, j'ai vu son épouse. On a échangé pendant trois jours à Moscou. Avant que, euh, euh, euh, donc, je, si je me place devant vous pour présenter ce projet, c'est avec, avec la paix au cœur, c'est avec euh, la conviction que ça va bien se passer. Donc, vous pouvez investir 100 dollars, 100 dollars, c'est 70 000. Vous pouvez investir 250 dollars, 250 dollars, c'est presque 200 000. Vous pouvez investir 500 dollars, 500 dollars, c'est, je pense, environ 300 000. Euh, euh, vous pouvez investir 350, mais si je ne me trompe pas, vous pouvez investir 1000 dollars. 1 dollars, c'est 700 000. Que vous pouvez payer en une mensualité, 10 mensualités, 20 mensualités ou 30 mensualités. Mensualité. Cela dépend de vos moyens. Regardez, par exemple, pour moi, pour ma part, écoutez, ça n'engage que moi. Vraiment, si vous voulez investir dans ce projet, prenez au moins le pack de 1 dollars. Au moins le pack de 1 dollars. Avec ce pack de 1 dollars, vous pouvez le payer en 30 mensualités de 50 dollars tous les mois. 50 dollars, c'est 45 000 francs. Ça vous donne près de 1 339 000 parts que vous avez. Imaginez, aujourd'hui, vous achetez les, les 1 349 000 parts à, 10, à moins de 10 francs la part. 1 349 000 parts à moins de 10 francs la part. Imaginez dans 10 ans, dans 15 ans, une part passe ne fût-ce que même à, à 100 francs. À 100 francs. Imaginez ce que ça vous fait comme argent, vous, vos petits-enfants, vos grands-enfants, imaginez ce que ça fait. C'est énormément d'argent, énormément. Prenons ensemble ce risque. C'est un risque, encore une fois, je vous dis que c'est un risque. Je ne vous cache pas, je ne vous, je ne vous vends pas du rêve, mais je vous dis, oui, c'est ça les projets, C'est ça les grands projet, c'est ça le capitalisme, c'est ça le financement participatif. C'est ça la création d'un mais moi, je crois. Et c'est pour ça que moi, je vous parle du pack de 1,500 dollars. Mais je vous dis parce que moi, j'ai pris. Parce que voilà, si j'ai pris un pack plus important parce que pour moi, c'est dès les débuts comme ça que c'est moins cher qu'il faut acheter des parts. Donc, vous pouvez prendre de mon point de vue, vraiment, si j'avais un mot à vous dire, à vous encourager, c'est si vous moins vous le permettent, prenez le pack de 1,500 dollars vous payez en grande mensualité de 50 dollars, ou alors, si vos moyens vous le permettent, vous payez en 15 mensualités de 100 c'est-à-dire 70 000 francs tous les mois. Le jour où vous avez un peu d'argent, vous pouvez payer deux mois, trois mois, anticiper, tant mieux. Ça vous donne d'ailleurs des bonus en plus. Ça veut dire que chaque fois que vous anticipez le paiement, ça permet à l'entreprise d'avancer rapidement dans les travaux et par rapport à ça, l'entreprise vous récompense pour les efforts que vous avez faits pour l'aider à avancer rapidement. Donc, voilà pour moi. Mais si vous voulez prendre plus, il y a le pack de 2 000 il y a le pack de 3 000 5 000 voilà. Bon. Moi, mon, moi, mon idéal dans ce projet-ci, c'est d'atteindre d'ici la fin de ce projet au moins 20 000 d'investissement. 20 000 comme ça avec 20 000 d'investissement, je suis sûr d'avoir au moins 20 millions de parts dans ce projet. Même si c'est dans 15 ans, même si je, je laisse à mes enfants 20 millions de parts d'investissement, je suis sûr que mes enfants, mes petits-enfants, dans 10, 15, 20 ans, vraiment, ils, le, ils ne m'en diront pas. Ils ne m'en diront pas. Ils ne vont pas faire la mendicité. Donc voilà euh, ce que je veux vous présenter ce soir. Je ne veux pas être long. Je veux parler des choses simples, directement, pour que vous compreniez. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vous réserve ça pour... Mercredi prochain, je vais rentrer dans certains détails, vous expliquer les étapes, vous montrer l'importance et vous montrer que ce projet, vous pouvez, vous pouvez oser oser rêver, oser faire quelque chose, oser prendre le risque. Et voilà, euh, je suis convaincu que d'ici cinq ans, vous direz, j'avais bien fait d'oser et vous serez content. Donc, voilà, euh, voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro. Ouvrez votre micro et posez-moi la question. Ou alors, vous pouvez écrire dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît Madame Cindy, est-ce que c'est clair pour vous Est-ce que vous avez, vous avez bien compris ce, les explications Est-ce que vous avez besoin d'autres précisions Madame Salou, est-ce que c'est est, est plus clair pour vous Est-ce qu'il y a encore quelque chose Alors, il y a quelqu'un qui a levé les bras. Oui, oui, madame Salou. OK, ouvrez votre micro, ouvrez votre micro, ouvrez de micro. Hello, hello, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'endroit où vous me resterez là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le projet. Moi, déjà, je suis une dame qui aime des risques hein. ai... toute ma vie. Je n'ai fait que risquer, j'ai beaucoup perdu, j'ai beaucoup gagné aussi. Mais bon, mais la vie, la vie, c'est un risque. Même vivre, c'est un risque. Manger, c'est un risque. risque tout ce que ça. nous faisons dans la vie c'est un risque Exactement, c'est ça c'est ça ouais, vous prenez je me rappelle il y, a, il y a un de mes cousins il sort de, de, de la maison le matin il dit à sa famille au revoir à ce soir et ben il n'est plus rentré chez lui ah, alors bah, donc tout c'est un risque ça euh, moi j'ai aimé j'ai beaucoup aimé parce que c'est un projet de vie c'est carrément dans la santé et est toute personne qui se croit en bonne santé est un malade qui s'ignore. Ah oui, ah oui. Et dans ma famille, j'ai aussi des diabétiques. Moi-même aussi, euh, je fais trop attention parce que papa était diabétique. Alors, ah quand là. je vois que le taux de sucre commence souvent chez moi, c'est au niveau des pieds d'athlète. Ah, voilà. Voilà. Voilà. voilà. Là, quand je sens que les pieds d'athlète, je n'arrive pas à porter les chaussures fermées, je dis, ah, là, attention au sucre. Vous voyez alors, c'est un projet bien. qui me parle. Vraiment, je suis très, très Super. intéressée. Et là, j'attends à bras ouverts le lien. Monsieur Gédéon, vous voyez moi le lien très vite et puis je m'engage là. <rire> Fantastique. <rire> Fantastique. <rire> en fait, très belle présentation. Je suis très content. Merci. Merci beaucoup, Madame Salut. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci. Merci. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre voudrait... Euh, vous ouvrez votre micro, peut-être pas une question, une intervention. Oui, Madame Sende, merci de, de votre intervention. Je, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien, Madame Sende, très bien, très bien. Oui, en tout cas, c'est un projet intéressant. Je suis tellement flatté et espérant que le mercredi et quand on va revenir, je pense que c'est au fur et à mesure que on verra dans quelle mesure qu'on peut vraiment se jeter dedans. Vraiment c'est intéressant, hein? Ça m'a tellement flatté parce que moi personnellement, mon Margot, c'est un diabétique, et ah, bah. vraiment ça m'a beaucoup touché. Tout à fait. Tout à fait. Super. Merci, fait. mais je suis euh, Congo Brazzaville. Ah ok, d'accord. J'arrive bientôt J'arrive bientôt au Congo-Brazzaville. Je serai au Congo-Brazzaville, je pense, en avril. Je serai en là. Tout je, cas, ça fera un, un, un grand plaisir. plaisir. Voilà, on va se rencontrer congo Brazzaville. Je viens pour euh, tous ces projets-là. Je viens là-bas. En tout ça. cas. Fantastique. Ça sera vraiment un grand plaisir. Merci, merci beaucoup, Madame Sébé. Merci. merci. De toutes les façons, c'est tous les mercredis à 20h. Je suis connecté avec mon équipe, ma collaboratrice Laura et tous mes autres confrères qui sont là. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, mais on va rentrer dans certains détails et au fur et à mesure vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous savez, tel que le disait euh, euh, Madame Salou tout à l'heure, voilà, c'est, il faut, c'est un risque, vivre, c'est un risque, quoi, donc. Du coup, pour un projet comme celui-ci, c'est normal, prenez le temps de, de le découvrir, allez découvrir tous les mercredis, j'apporte des explications. Et si vous êtes dans le forum, on publie régulièrement des informations. Le, le, le fondateur lui-même, pratiquement tous les deux semaines, lui-même, il a un webinaire où il, il, il présente lui-même, il répond à toutes les questions. Vraiment, vous lui posez toutes les questions, lui-même, le fondateur, il répond. Donc, vraiment, c'est transparent, ça, ça communique, ça échange de temps en temps. Euh, là on prépare une rencontre, on prépare dans les prochains mois. Je, je pense que ce n'est pas cette année, en début d'année prochaine, une rencontre entre le, le, le, le, le staff de l'entreprise et, et, et, et certains investisseurs. Voilà, donc c'est des moments où vous allez approcher le projet, échanger. Et je souhaite qu'il y ait une forte communauté africaine et pour, pour, pour, pour défendre. La cause africaine dans ce projet, j'ai eu la chance d'être coopté dans le, le, le, le conseil d'administration de cette entreprise. Je crois que j'ai eu la chance d'être pour l'instant le seul africain dans le, le, le conseil d'administration. C'est un privilège et je souhaite vraiment que le maximum d'Africains rentrent dans ce projet pour euh, pouvoir soutenir cette, cette idée et surtout développer des unités de production ici en Afrique, dans nos pays, pour que ça profite à nous des Africains sur tous les points donc, merci beaucoup, Madame Sende, merci. Merci d'avoir été là encore ce soir. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit autre... quelque chose? Madame Sende, vous pouvez me dire quelque chose? Euh, oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une partie euh, MLM euh, là-dedans? il y a une partie MLM là-dedans, oui, oui. tient... MLM, MLM, pourquoi? vous imaginez bien qu'il faut mobiliser les investisseurs. Mmh. Et comme il ne peut pas être partout, il a besoin des gens qui vont faire cette mobilisation. Et c'est nous ces personnes-là. Et par rapport à ce travail de mobilisation, nous avons effectivement une rémunération des Il y a effectivement une partie MLM dans, dans cette activité. Ah d'accord. Merci. Tout à fait. fait. C'est oui. ça qui nous permet de voir. Je suis une gourou de moi, MLM. Je vous en prie. Je suis une gourou de MLM. Ah voilà, voilà, <rire> donc euh, c'est juste fantastique quoi, c'est juste fantastique. Vous savez, moi je travaillais chez Orange Cameroun, ici au Cameroun, j'étais chez Orange Cameroun, j'ai fait 15 ans, mais dès que j'ai découvert cette industrie, ouais. euh, mon frère Jadion et moi, on est vraiment des, euh, je suis dedans à plein temps, je suis dedans à plein temps, je suis parti de, de mon poste chez Orange Cameroun, de cadre commercial que j'étais, pour me concentrer dans cette activité, et je peux vous dire que, euh, je ne me plains vraiment pas. Je ne regrette vraiment pas d'être parti. Et... Voilà, Pour moi, le MLM, c'est le meilleur des métiers. Excusez-moi, c'est mon avis. Vraiment, c'est mon avis. J'en je, ouais. parlerai. Je reviendrai dessus sur la partie MLM, je pense, le mercredi, pense, le mercredi pense, le prochain. Donc, après le mercredi, de la semaine prochaine, le mercredi qui arrive, je vais décortiquer la partie MLM pour vous montrer tous les avantages qu'il y a. Parce que regardez, par exemple, Madame Seyli, par exemple, au Congo-Brazzaville, euh, euh, euh, il faudra avoir, l'idée c'est d'avoir demain après demain, une unité de production là-bas. Bon, pour qu'il y ait une unité de production au Congo-Brazzaville, il faudrait qu'il y ait un marché. Pour qu'il y ait un marché là-bas, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui porte le message au Congo-Brazzaville, quelqu'un qui explique aux gens. C'est ça l'avancée c'est en fait ça l'idée recherchée. Parce qu'en fait, à travers ce travail de sensibilisation que mon équipe et moi, heureusement, nous sommes en train de, c'est vrai, recruter des investisseurs vrai, mais beaucoup plus. C'est le marché qu'on a créé de préparer. C'est des potentiels clients qu'on a créé de préparer. C'est des potentiels revendeurs qu'on a créé de préparer pour ce produit. Et voilà, donc, le MLM vraiment a plusieurs avantages dans. Ce genre de projet et c'est ça qui va permettre qu'il y ait des unités implantées un peu partout. Et pour cela, nous avons, nous avons besoin des partenaires. Ça, je le disais, nous, je vous l'ai dit, la compagnie recherche des partenaires. Donc, si vous voulez être partenaire, moi, je suis partenaire national. Donc, euh, j'ai la reconnaissance de l'entreprise euh, euh, d'exercer euh, euh, de... de exclusivement son nom au Cameroun donc si vous souhaitez aussi dans vos pays respectifs n'hésitez pas euh, on peut en parler on peut en parler je vais laisser mon numéro en inbox je, je peux laisser oui oui oui les baleines les baleines vont ah oui les baleines vont c'est pour ça qu'il faut que nous nous maintenant les baleines ont posé des conditions euh, monsieur Mansouri. les baleines ont posé des conditions euh, certaines conditions avant de rentrer dans le club. Bon, actuellement, l'entreprise est en train de travailler sur ces conditions. C'est pour ça que c'est maintenant, c'est le meilleur moment pour nous. Les petits poissons maintenant d'entrer en fait que puisque les parrains vont entrer, ils nous trouvent déjà dans l'entreprise et s'ils veulent racheter l'entreprise, c'est nous, ce sont nos actions qui vont racheter à une meilleure valeur. Bref, encore que ça ce n'est pas comme si j'ai à vendre, ça va rester notre libre choix de vendre, mais de toutes les façons, lorsqu'ils entrent, il faut qu'ils nous trouvent déjà euh, euh, c'est tout avantageux, c'est tout avantageux pour nous. Donc oui, les, les gros fonds d'investissement ont déjà donné leur accord pour rejoindre le projet. Donc je laisse mon, je laisse mon contact dans le, dans le chat pour ceux qui aimeraient des euh, petits partenaires, qui veulent échanger euh, en détail. Alors, c'est une opportunité ou c'est une menace Non, c'est une opportunité. Euh, c'est une opportunité. Pourquoi Parce que les baleines apportent de la liquidité. Parce qu'on les appelle des baleines, pourquoi Parce qu'ils viennent avec de gros budgets. Mais l'entreprise a besoin de, de, de, de plus de 40 millions de dollars pour pouvoir réaliser tout son projet. Nous, les petits investisseurs, avec nos 100 000, nos 1 million, nos 2 millions, nos 3 millions, ça ne va pas donner les 40 millions. À un moment donné, l'entreprise a besoin d'aller chercher les gros investisseurs qui soient capables d'apporter beaucoup d'argent. Sauf que les gros investisseurs ne viennent pas dans des projets lorsqu'ils sont encore à leur phase embryonnaire comme celle-ci. Ils veulent d'abord que le projet mûrit, parce que pour eux, ça leur permet de minimiser leur le risque, surtout que les grosses baleines, là c'est l'argent des gens qu'ils prennent. Surtout, souvent, c'est les banques, ça veut dire, c'est l'argent des épargnants. Souvent, c'est les fonds d'investissement, ça veut dire, c'est l'argent peut-être des retraités de certains pays. Donc, ils prennent avant de venir dans un projet. Ils veulent que le projet mûrisse à un certain niveau. Sauf que c'est durant ce, ce, ce début-là, nous, les petits investisseurs, on prend le risque d'accompagner le projet. Et lorsque le projet arrive à un certain niveau de maturité, les baleines apportent beaucoup plus d'argent et le projet explose encore beaucoup plus, beaucoup plus puissamment. Donc, c'est une opportunité. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Nous, en, en apportant notre argent, nous devenons des, des actionnaires. Nous devenons des actionnaires. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que lorsque les baleines entrent, ils viennent acheter les actions de ceux qui veulent vendre. En fait, comment ça se passe C'est que vous détenez une partie des parts d'investissement que vous avez achetées, je dis n'importe quoi, à 10 francs. Sauf que lorsque plus le projet mûrit, plus la valeur la valeur de votre part d'investissement augmente. Ça fait que lorsque les baleines entrent, la part que vous avez achetée à 10 francs, vous êtes capable de décider de dire que moi, je vends ma part à 100 francs, par exemple, ou à 500 francs, la baleine, lui, il connaît le potentiel du projet. Il sait que même s'il achète ça à 500 francs, c'est comparativement au potentiel, le potentiel est encore grand, et lui, il, va, il est prêt à attendre encore des années. Donc, il va vous racheter ça à 500 francs. Vous, vous allez faire une bonne affaire parce que quelque chose que vous avez acheté à 10 francs, vous le vendez même à 100 francs seulement. Même si ce n'est qu'à 100 francs, un million de parts, deux millions de parts, c'est énormément d'argent. Mais pour les baleines, pour eux, c'est, voilà. Non, non, non, pour, pour, il n'a pas refusé l'offre. Il n'a pas refusé l'offre. Il n'a pas refusé l'offre pour le moment, mais il y a des, des, des préalables. Maintenant, il y a un type, type d'offre qu'il qu il refuse. Il ne veut pas des baleines qui veulent contrôler financièrement toute l'entreprise. Il ne veut pas de ça. Parce que, en fait, les promoteurs qui utilisent l'approche euh, financement participatif, veulent quand même garder un certain minimum de contrôle sur leur projet. Or, lorsque les grosses baleines viennent et sont capables d'acheter plus de 50% du capital de l'entreprise, vous, le promoteur, vous courez le danger d'être exclu de votre projet. Donc, euh, donc euh, non, c'est un projet qui vaut beaucoup plus que ça et je suis sûr que le euh, Ivan, Ivan ne peut pas vendre l'entreprise à 2 millions de dollars, non. Ça coûte beaucoup plus que ça. Coûte beaucoup plus que ça. Donc, il ne pourra, pourra pas accepter une telle offre. Moi, je le connais, je change avec lui. Je change avec lui régulièrement. Il ne peut pas accepter une telle offre. Je connais ce monsieur, il est déterminé. Il est vraiment engagé. Il, non, je, je, je, je, je, je, je, je dors tranquille, vraiment, à souris, je dors tranquille avec ce monsieur. Je dors tranquille. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres donc, euh, oui, oui, oui c'est ça. Sinon, ils vont nous avaler les gros poissons là. <rire> euh, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, il est 21h dans 3 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, je, je vous propose une fois de plus de regarder cette courte vidéo d'Ivan Satanot présentant le projet. Et, et c'est sur cette note-là que l'on va se dire au revoir pour se retrouver mercredi prochain ou alors dès demain pour ceux qui veulent déjà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 du conseil d'administration de cette entreprise. Merci à vous tous. Je suis accompagné de ma collaboratrice Laura Ambassa et de toute mon équipe connectée et ceux qui ne sont pas là, qui au quotidien travaillent avec moi sur le projet. Je vous dis merci à tous. Merci, madame Sendé. Euh, depuis le Congo-Brazzaville, on se verra très certainement au Congo dans deux mois. Mon frère Gédéon, depuis la Norvège, merci. Euh, euh, Madame Salo, merci beaucoup du fond du cœur d'avoir pris de votre plaisir. Euh, euh, notre chèvre leader Mansouré, merci d'avoir écrit la langue. C'est un fidèle des fidèles, il est toujours là tous les soirs. Euh, euh, Féli Rokia, merci. Bonne soirée à vous tous. Merci à Mme Esombe qui était aussi connectée. Eli, comme toujours, il est là chaque soir. Merci à vous. Bonne soirée et à mercredi prochain lorsqu'il sera 20h au Cameroun et l'heure qu'il fera dans votre pays. Ciao, ciao. Merci. Le, le, le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dès demain dans notre chaîne YouTube. Vous pourrez le regarder ou le partager avec d'autres personnes. Et le webinaire a été diffusé en direct sur notre page Facebook. Donc. Voilà, sur notre page Facebook, vous pourrez avoir l'information. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. bonsoir.